Aujourd'hui le 9 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, les troupes russes ont infligé des dégâts de feu aux accumulations de main d'œuvre et d'équipement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Sankovka, Kislovka, Brest de la région de Kharkov et Novoslovska de la République populaire de Lugansk. En outre, un groupe ennemi de sabotage et de reconnaissance a été détruit près de la colonie de Dvorekneïa dans la région de Kharkov. Les pertes irrémédiables des forces armées ukrainiennes dans cette direction se sont élevées à plus de 50 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie et trois véhicules. Dans la direction Kranolimansky, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont infligé une défaite aux unités ennemies dans les zones des colonies de Stelmakovka, 9 de la République populaire de Lugansk, Serebrianka, Grigorovka de la République populaire de Donetsk et Lozovaya de la région de Kharkov. Plus de 60 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés et trois camionnettes ont été détruits. En direction de Donetsk, les troupes russes poursuivent leurs opérations offensives. Des dégâts de feu complets sont infligés aux unités des forces armées ukrainiennes sur toute la section de la ligne de contact. Les pertes ennemies par jour dans cette direction se sont élevées à plus de 80 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat d'infanterie, un véhicule blindé de transport de troupes et quatre véhicules. Dans la direction sud-donetsk, des unités russes ont détruit par le feu des accumulations de main dœuvre et d'équipement dans la zone de la colonie de novo de la République populaire de Donetsk. En outre, deux groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits au nord des colonies de Pavlovka et Shevchenko de la République Populaire de Donetsk. Plus de 40 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés de combat et trois camionnettes ont été détruits dans la journée. 89 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes aux positions de tir. Les effectifs et l'équipement militaire de l'ennemi dans 126 districts ont été touchés par l'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie. Trois dépôts de munitions et de missiles et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de novo dans la République populaire de Donetsk et de Lozovaya dans la région de Kharkiv. Au cours des combats de contre-batterie dans les zones des colonies de verkne et Shevchenko de la République populaire de Donetsk, deux stations radars de contrebatterie en TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruites. Dans la zone de la colonie d'Ivanovka, en République populaire de Lugansk, un système d'artillerie M777 fabriqué aux États-Unis a été détruit en position de tir. Dans les zones des colonies de Zvanovka, Serebrianka de la République populaire de Donetsk, ainsi que Novodanilovka et Stepne de la région de Zaporozhye, deux supports d'artillerie automoteur, corab de fabrication polonaise, deux obusiers automoteurs akatsia ukrainiens et un des 30 obusiers ont été détruits en position de tir. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu des avions Su-25 et MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne dans les zones des colonies de Rivne et Grodovka de la République Populaire de Donetsk. En outre, un hélicoptère ukrainien Mi-8 a été abattu près du village de Vorolubovka dans la République Populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont détruit 8 véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Chervonopovka, Golikovo, Poltava, la République populaire de Lugansk, ainsi qu que et Vizlok, région de Kharkiv. En outre, dix roquettes des systèmes de lancement multiples Imar et Uragan ont été interceptés dans les zones des colonies de Zug, de Kutschavsk ou de la République populaire de Donetsk et Peromozne de la région de Zaporozie. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 367 avions, 200 hélicoptères, 2856 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles antiaériens. 7460 chars et autres véhicules blindés de combat, 972 véhicules de combat à lancement multiple système de roquettes, 3793 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7978 unités de véhicules militaires spéciaux.